irréductibles qui sont toujours debout. Merci d'être là. Euh, donc mon nom c'est Julien Garcia-Gonzalez, je travaille chez WeManity et actuellement je suis DevOps facilitateur à la BNP euh, Paribas Fortis. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une problématique qu'on a rencontrée en essayant de mettre dans des contextes assez euh, propres, euh, critiques euh, les conteneurs. Donc, je vais commencer par une question. Selon vous, quelle est la, la problématique, le, le plus gros problème qu'on peut rencontrer quand on parle de conteneurs dans des, des environnements euh, où la production est, est, est critique La sécurité. Pour la plupart des ops avec qui on parle, et même hors ops, même manager, la sécurité est un vrai cauchemar à, à gérer. Au niveau, euh, au niveau des conteneurs. Donc, un petit peu de contexte. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est Docker Oui Non OK. Donc, dans le monde actuel, euh, on a des conteneurs partout. Beaucoup, beaucoup de conteneurs. Ça se déploie facilement, avec beaucoup de choses dedans. On, concrètement, qu'est-ce qu'on a avec euh, les, les conteneurs C'est qu'on a d'abord une base qui est commune, avec le kernel, euh, système D, Rocket, docker, et, et tous les autres programmes propres à l'OS sur lequel on va faire tourner. Et puis on va pouvoir déployer nos conteneurs sur euh, cet OS, et dans nos conteneurs, on va pouvoir mettre toute une série de choses, euh, du Java avec l'application, euh, ça peut être du Python, ça peut être plein d'autres choses, et c'est ce problème, c'est ce plein d'autres choses qui est problématique. On se retrouve avec des conteneurs où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dedans. Donc c'est volontaire qu'on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, parce que fondamentalement qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec des conteneurs en production avec toute une série d'outils installés et on a oublié ce qu'il y a dedans. Donc qu'est-ce qui se pose alors à ce moment-là comme question, c'est d'un point de vue sécurité comment est-ce qu'on gère tout ça cette slide, je ne pense pas qu'elle est très, très claire sur le grand écran. Je vous invite d'aller la voir après sur le, la, la présentation. Mais c'est une matrice qui a été faite par Container Solution pour les différents types d'attaques qu'on peut subir sur un conteneur et comment est-ce qu'on peut les résoudre. Mais ce qui est intéressant de voir sur ce schéma, c'est qu'au final, la plupart des attaques peuvent être euh, gérées. Il y en a une où il n'y a presque rien qu'on peut faire tant que maintenant dessus. C'est les « poison images », c'est les images dans lesquelles il y a des, euh, des failles de sécurité, des vulnérabilités, typiquement. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'une vulnérabilité C'est une faille dans le système qui va permettre à un hacker, à un attaqueur, de rentrer dans le système et d'aller le polluer, d'une certaine façon. Récupérer de l'information, casser de l'information... Il y en a des connues. Euh, euh, Quentin en a parlé au début de, de la journée. Euh, elles sont souvent déjà résolues, dans les, comme le Heartbleed avec euh, OpenSSL. Mais ce qui est en production, ben, parfois il y a un temps de mise à jour. Donc, ici au niveau de d'Hardbleed, ben, ça a été un gros boom, parce que OpenSSL est un peu près partout, et ça fait partie de la sécurité. Donc, euh, on ne l'a pas vraiment vu venir. Ghost, qui était un autre qui a eu un énorme impact sur, euh, sur les serveurs. Donc, toutes ces vulnérabilités-là, elles, euh, elles sont gérées dans des, dans des databases par les différents trackers et les, différents, euh, les différentes distributions. donc Debian, Ubuntu, Red Hat manage des databases avec l'entièreté des CVE, Common Vulnerability and Exposure, avec toutes les informations nécessaires. Donc, quel est le package qui est affecté Qu'est-ce que ça, ça provoque exactement Mais aussi, à partir de quelle version ça a été patché Donc, les informations, on les a. Ça, c'est bien. Maintenant, il faudrait qu'on puisse avoir un moyen de, de savoir ce, ce qui est vulnérable dans un conteneur. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, Comment est-ce qu'on fait dans un cas hors conteneur de, de, de l'analyse classique, on a deux possibilités, c'est soit l'analyse dynamique ou l'analyse statique. Donc l'analyse la stat, la, la, dynamique, elle a besoin d'être exécutée sur euh, un, un vrai processeur ou virtuel, mais sur une, sur une machine. Et le, dans le cadre du conteneur, et c'est pareil pour le serveur, il doit tourner. Donc tourner ça sur euh, des, des, les millions de conteneurs qui existent, ben c'est juste... Euh, Gérable. De plus, bah, ça veut dire qu'il faut déployer le conteneur, donc c'est unsafe. Par définition, c'est un conteneur qui potentiellement a des vulnérabilités, donc si on le déploie, c'est un potentiel point d'entrée. Et surtout que pour les, les, les outils d'analyse dynamique, on a besoin d'un input utilisateur, et donc pour l'automatisation, c'est pas vraiment pratique. A savoir qui a plus ou moins 15 vulnérabilités par jour qui est, euh, qui est remontée sur, euh, ces, sur ces trackers, il faut un, un, un moyen d'avoir un feedback beaucoup plus rapide. Donc, la L'analyse statique permet d'être de, de, exécutée sans avoir besoin de faire tourner le programme. En gros, il va, il va euh, aspecter le file system. Il va utiliser des tools existants sur euh, les distributions, donc des packages ou RPM par exemple, et là, dans le contexte des conteneurs, le gros avantage, vu que le conteneur est layeré, donc les layers sont partagés entre les différents conteneurs, ça veut dire que pour chaque layer qui est en fait un, un tarball de, de, du file system, il suffit d'exécuter de, de, la static analysis sur cette layer et elle, on a la formation pour l'entièreté des conteneurs qui utilisent cette layer. Donc on va pouvoir le lancer qu'une seule fois. Donc, ok on sait maintenant euh, qu'on peut avoir des vulnérabilités, on sait comment est-ce qu'on devrait euh, l'analyser, et concrètement, qu'est-ce qui existe comme outil. CoreOS a, a sorti maintenant, donc c'est depuis février que la 1.0 est euh, réalisée, un projet open source qui s'appelle Claire, qui permet de faire de l'analyse statique de vulnérabilités dans les conteneurs requêtes et Docker. Donc, Qu'est-ce que ça apporte bah, Concrètement, euh, c'est de la transparence sur le conteneur. Donc, tout ce qui va être déployé, on va pouvoir avoir un feedback direct de, des vulnérabilités. Ça, c'est pour les conteneurs qu'on y amène, le point de vue sécurité. Les vulnérabilités sont apportées continuellement dans euh, le, les bases de, la base de données de Claire. Donc, elle est connectée aux différents trackers. Euh, existants et on peut en ajouter aussi nous-mêmes pour populer cette fameuse database. On peut s'y attacher, et c'est la grande puissance de l'outil, c'est euh, les notifications. Donc On peut se plugger euh, avec des webhooks sur l'outil pour être notifié lorsqu'il y a des nouvelles vulnérabilités sur des images qui ont été mises ou qui ont déjà été analysées ou des patchs qui ont été réalisés pour des vulnérabilités existantes sur les sur les conteneurs, et donc avec les bonnes versions pour pouvoir les fixer. Et de plus, ben, ils gère par défaut les conteneurs Docker et les conteneurs APSI générés par Rocket. D'un point de vue architecture, comment est-ce que ça se divise Ça se divise en plusieurs composants. Donc il a été pensé comme un framework extensible. Donc, Premièrement, on a les Vulnerability Updateurs. Donc, en gros, c'est un composant qui va se connecter aux databases existantes euh, de vulnérabilité pour aller récupérer les informations. Par défaut, on a euh, Debian, Ubuntu, euh, Red Hat connecté. Mais euh, pour le moment, il y a une grosse discussion pour euh, gérer aussi Alpine, euh, parce que elle a cette distribution, justement pour les conteneurs, le vent en poupe. Donc voilà. Un store pour justement stocker toutes ces informations-là. Donc les informations venant des databases, mais aussi les informations qu'on va récupérer des conteneurs par cette static analysis. Le content detector. Donc le content detector, c'est ce qui va justement gérer concrètement l'analyse le, le, statique. Et ça va utiliser les outils existants, comme j'ai dit, RPM ou des packages, mais on peut utiliser aussi d'autres, on peut y uploader nous-mêmes des content detectors si on veut faire de l'analyse sur certains fichiers ou certaines... J'imagine par exemple NPM, il y a aussi des failles de sécurité possibles, donc on peut y uploader nous-mêmes notre container, notre plugin pour ça. Et Notifier, c'est les fameux webhooks sur lesquels on va pouvoir se connecter pour recevoir des informations lorsqu'il y a des nouvelles vulnérabilités ou des fixes et tout ça. Tout ça est exposé via une API. Et donc, n'importe quel client peut se connecter à Claire via l'API pour envoyer de l'information pour les conteneurs et aussi recevoir ces fameuses notifications ou directement aller chercher en polling sur l'API. Donc, en wrap-up pour Claire... C'est de l'analyse de, de statique et c'est spécifique à chaque distribution. On ne fait qu'une fois le job par layer en utilisant le, le système de layering de, des conteneurs. Tout ça, par défaut, est backé dans du euh, PostgreSQL. Claire fait de la suggestion et de la notification. Donc, notification sur les événements et aussi de la suggestion pour les patchs qu'il faudrait appliquer sur les différents conteneurs via des webbooks. Et cette build, euh, ça a été créé comme un framework. Donc, tous les différents modules, ici, tous les blocs verts, sont pluggable. Donc, on peut y développer nos propres webbooks, nos propres data pour une autre DB, euh, vulnérabilité etc. Donc, on a l'outil. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser concrètement Ben, ils font bien les choses. Donc, Quay, qui est leur, leur registrie de CoreOS, intègre par défaut et gratuitement l'analyse de sécurité de tous les conteneurs sur leur plateforme. Donc, c'est déjà intégré dans CoreOS. Donc, dire, ils gèrent très bien l'intégration. C'est par défaut. Ils font des très très belles vues et euh, ils offrent des webhooks supplémentaires pour intégrer ça directement dans du continuous integration euh, ou plugger avec du Git repository pour faire de, de l'auto-build et de l'auto-analysis sur, sur, le, sur le push. Donc concrètement, on, pose, on pousse l'image sur, sur Quay, on ouvre la table de sécurité et on a un beau rapport. Qui nous donne toutes les informations, euh, je ne sais pas si vous voyez le curseur, euh, sur les différents types de vulnérabilités qu'on peut avoir, avec quelles sont les vulnérabilités, et puis on peut cliquer pour y aller, euh, pour aller euh, récupérer les informations, et il nous dit dans quelle image, euh, donc quelle partie de la layer, euh, la vulnérabilité a été introduite. Donc un use case classique, c'est l'intégration dans un. Euh, pipeline d'intégration euh, continue. Donc, un utilisateur crée son Dockerfile qui vient du Docker Hub, donc une image qui est publique, fait des modifications, rajoute des composants, la pousse sur le registre euh, d'entreprise. Ça, ça trigger un, un, un job sur un outil de, con de continuous integration qui est censé builder l'image pour déployer euh, ça sur... Euh, sur euh, allez. Imaginons que c'est du Java bah, pour aller déployer l'application. Qu'est-ce qui peut arriver à ce moment-là bah, C'est le Condition Integration pousse euh, l'image li, sur Claire. Comment est-ce que ça fonctionne réellement C'est Il n'envoie pas sur le réseau les tarballs concrètement. Il va envoyer juste les liens vers l'image sur le registre. Et Claire va lui gérer le, le download automatique des différentes images. Donc, euh, en gros, on lui envoie un JSON avec les, les passes des layers et Claire va aller les récupérer en get après et les, euh, faire l'analyse automatiquement. Ensuite, quand ça, ça a été fait et qu'on reçoit le, donc c'est du synchrone, quand on reçoit l'information de Claire, comme quoi ça a été bien uploadé, on peut lancer la, la, demander l'analyse et là, Claire renvoie un JSON avec l'entièreté des, des vulnérabilités qui ont été trouvées dedans. Et alors, si une nouvelle vulnérabilité a été introduite, bah, on peut imaginer que le CI, bah, stop le job, et euh, notifie l'utilisateur qu'il qu a introduit une nouvelle vulnérabilité dans son conteneur. À ce moment-là, ben, encore une fois, on travaille sur les layers, donc l'utilisateur fixe la vulnérabilité, on recommence le même, euh, le même process, il envoie sur le registre d'entreprise, ça trigger le CI qui demande l'analyse à Clair en envoyant l'image mais clair, ça va aller beaucoup plus vite vu qu'il ne va faire l'analyse que sur la nouvelle layer qui a été modifiée. Le fixe sur la vulnérabilité a été appliqué, donc il n'y a plus de nouvelle vulnérabilité et là, ça peut être déployé. Maintenant, là, on parle d'un contexte où on a toute une infrastructure qui est installée. Donc, en gros, ce n'est pas le développeur lui-même qui va demander de faire une analyse de son, de, de son conteneur. Si on transpose ça au monde du développement, le développeur avec une analyse statique de code tel sonar devrait pouvoir avoir le feedback le plus rapidement possible dans son IDE et voir qu'il a un problème dans son code, qu'il a introduit une nouvelle faille au niveau de son code. On aimerait pouvoir le faire la même chose ici avec ce genre d'outil pour que, éviter qu'il y ait justement au niveau déjà du registry une image qui est potentiellement vulnérable. Donc pour faire de l'analyse à ce moment-là locale sur, sur ma propre machine, j'ai développé un outil qui s'appelle HyperClear euh, qui permet justement de faire ça Donc, concrètement en ligne de commande, on va pouvoir demander de faire de l'analyse statique d'une image qu'on a sur sa propre machine d'une image qu qui est déjà sur un registri que ce soit le Docker Hub ou le registri euh, euh, d'entreprise, il va faire la connexion avec Clair, envoyer les bonnes informations, récupérer les informations et le parser donc c'est une, euh, une commande light tool euh, très légère. Ça fait juste un pont, comme je viens de le dire, entre les différents registries, que ce soit le Docker Hub ou le Docker euh, ou un Registry on-premise, et, euh, et Claire. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut faire directement de la génération HTML, ce que Claire ne fait pas. Donc, Pourquoi j'ai commencé à développer ça c'est assez simple, je voulais apprendre un nouveau langage, je voulais apprendre le Go, j'ai cherché un use case, j'avais cette problématique-là qui était euh, dans l'entreprise où j'étais, donc j'ai dit, bah, allez, on va essayer. Je suis parti d'un outil qui a été développé par euh, l'équipe derrière Claire, qui s'appelle Analyze Local Image, qui était juste un petit script en Go, mais euh, euh, qui ne générait, qui gérait pas, donc déjà, ce n'était pas, pas facile à utiliser, et en plus, bah, ça ne gérait pas tous les cas, donc on ne savait utiliser que les images locales, mais pas les différents registries, ça ne générait pas de rapport, et principalement, ça ne générait pas l'authentication. Donc, si on avait un registre qui était sécurisé, ben, on ne pouvait pas faire de l'analyse sur ces conteneurs-là. Ces, euh, Donc, euh, c'est de là que vient euh, Hyperclair. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il fait le pont, et il va, au moment où il va démarrer, euh, au moment où il va démarrer, il va lancer un serveur euh, local sur lequel Claire va pouvoir se, se connecter pour faire reverse proxy euh, euh, et l'authentication dedans. Donc, Le command line tool a été euh, développé en se basant sur les commandes existantes avec Docker, donc euh, push, pull, analyze, expire, report non plus, mais c'est le même principe, et après on passe juste le nom de l'image, et euh, l'outil passe automatiquement, est-ce que c'est un registre distant, est-ce que c'est un euh, est -ce est une image locale, euh, sur quel registre il faut aller la configuration est relativement simple. En gros, c'est un YAML file et il faut juste lui dire où se trouve clair. On peut tout faire par variable d'environnement aussi. Et si on reprend notre cas de, de tout à l'heure avec le CI mais qu'on qu move ça au niveau de, du post-utilisateur, ben, l'utilisateur euh, récupère l'image du Docker Hub, crée son Docker file la build sur son Docker Engine local, demande à Claire, euh, à HyperClaire, sur l'image, vous voyez Claire Control, euh, je, je viendrai dessus après, euh, demande à HyperClaire d'envoyer la formation à Claire, HyperClaire gère la connexion, donc envoie le JSON, demande à Claire de passer par ce, le propre serveur, Oula. par le propre serveur euh, qui, est, qui est ici, pour gérer tout ce qui est authentication sur le registry s'il y a besoin, et euh, récupérer les informations par les analyses, et génère un rapport euh, HTML ou JSON au, au choix. Donc, what's next au niveau de Claire Donc là, pour le moment, qu'est-ce qu'il y a dans, réellement dans le pipe bah, C'est des nouveaux drivers, parce que pour le moment, il n'y a que PostgreSQL, mais il y a une grosse demande pour euh, MySQL. Des différents trackers, donc euh, Alpine, Arc linux euh, NPM, et un euh, gros point nécessaire, c'est euh, de pouvoir poster une image via l'API. Pourquoi Parce qu'actuellement, quand on veut pousser une image locale, vu qu'on ne peut pas envoyer le tarball directement sur l'API, il faut euh, créer un, un serveur sur sa propre machine et demander à Claire de venir télécharger sur sa propre machine, comme il le ferait sur un registry. Ce qui n'est euh, pas très adéquat, parce qu'il faut avoir une IP publique sur sa propre machine pour que Claire puisse y accéder si Claire n'est pas sur notre propre machine. Donc l'idée serait de pouvoir faire un, un post de la tarball directement pour avoir l'analyse en, en direct. Pour Hippler Claire, donc, actuellement on, a, euh, on peut l'utiliser sur des registries euh, on-premise et sur le Docker Hub, ainsi que pour les images locales. Et euh, dans le futur, donc là pour le moment, il a, je suis en train de l'intégrer au niveau de Claire. C'est pour ça qu'on a vu Claire Control passer dans une de ces donc c'est le nouveau nom. Ça appelé Claire Control pour s'aligner avec les outils de CoreOS. Euh, L'APR est en cours. Le support de Quay.io, aussi pour les images, parce qu'il gère les images différemment que le Docker Hub, est pareil pour le euh, Google Cloud, euh, Cloud Container Registry. Et il y a plusieurs choses qui sont dans le pipe euh, en cours pour, euh, pour Claire. Donc il me reste 6 minutes, je vais faire une petite démo de, euh, de Claire. De hyper clair. Donc là, je suis tout à local. Vous savez lire euh, le terminal Oui Donc je suis tout à local. Qu'est-ce que j'ai ici qui tourne ben, J'ai clair. La base de données euh, dans laquelle se trouvent les vulnérabilités. J'ai déjà fait l'analyse, enfin, la récupération des données parce que ça prend un peu de temps. Et un registrier local avec de l'authentification. Donc... Euh, Qu'est-ce que je veux faire maintenant Donc, Première chose, je veux aller pousser une image que j'ai sur ma machine sur, euh, sur Claire. Donc, je sais que j'ai une image qui a été, euh, euh, que moi, sur laquelle j'ai travaillé et je veux avoir le feedback euh, de, sur cette image. Donc, push, dash L pour local et l'image que je veux pousser. Donc, Ça prend un peu de temps. Pourquoi est-ce que ça prend un peu de temps Qu'est-ce qui doit se passer exactement C'est qu'il doit aller récupérer les informations des différentes layers existantes dans l'image le, dans, dans pour les envoyer à Claire. En local, on ne sait pas les récupérer directement sur l'engine. Donc il faut exporter l'image euh, euh, en, en local et puis faire ce fameux euh, euh, serveur sur lequel Claire va pouvoir venir leur télécharger sur notre propre machine pour envoyer les tarballs. Donc voilà, ça a été quand même un petit peu vite. Donc là, l'image a été poussée sur Claire. Donc maintenant que j'ai ceci, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi euh, l'outil est fait, c'est l'analyse. Donc je demande euh, à Claire de me répondre l'analyse. Euh, donc voilà, ça prend toujours un peu de temps. Euh... Donc pour cette image-ci, il y a 26 layers pour l'image, et on voit que dans la première image qui a été poussée il y avait 239 vulnérabilités. Puis il y a eu plein de modifications sur l'image et la dernière image, la dernière layer, donc celle qui est réellement utilisée, il y a 64 vulnérabilités. Ça c'est juste à titre indicatif. C'est en gros le, la commande analyse peut être utilisée pour juste récupérer de l'information. Est-ce qu'il y a des nouvelles vulnérabilités ou non Maintenant ce qui est le plus intéressant c'est pouvoir avoir un rapport qui peut être intégré dans un outil de CI ou euh, euh, comme dit euh, euh, notre ami Damien, montrer au manager parce qu'ils aiment bien les beaux camemberts et autres rapports. Donc c'est la même commande, juste report. Et ici, donc, il est là. J'ai le rapport qui a été généré. Bon, on le voit là, le rapport a été généré. Et on a un rapport relativement clair sur les, le nombre de vulnérabilités qu'on a dans cette, dans cette image. Donc Évidemment, il ne montre que la dernière layer, vu que c'est celle qui sera réellement utilisée. Et avec toutes les informations, euh, pour, pour chaque layer, avec le lien pour aller vers la, le, le tracker. Ça, c'est pour les images locales, mais on peut tout à fait utiliser aussi euh, Clear control pour des images qui sont sur un registri euh, en entreprise, par exemple. Donc, ici, ici, je teste. Euh, donc, voilà, j'ai mon registry qui tourne sur le port 5000. Je veux analyser l'image. Euh, c'est pas la bonne... Donc là, il se connecte, il gère tout ce qui est authenti euh, authentification entre Claire et le registry et l'image a été poussée. Ensuite, il suffit de récupérer encore une fois pareil l'analyse. Et là, on voit qu'il dans la première image, dans le premier layer qui a été créé, c'était 95 vulnérabilités, mais qu'entre-temps, elles ont été fixées donc celle qui est réellement utilisée à la fin l'utilisateur, il n'y a plus de vulnérabilité. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions Pas de questions D'accord. Euh, juste pour vous dire, j'ai trois t-shirts Docker pour ceux qui veulent, un, un homme, deux femmes, donc euh, battez-vous <rire>